Là, tu as fermé les yeux et les lumières dansent. Tu voudrais ne jamais fermer les yeux, sauf devant les films d'horreur et quand tu veux rêver. Tu voudrais qu'on te suive partout, avec une caméra. Tu ne sais pas ce que tu ferais de ce film. Tu ne pourrais même pas le regarder sans l'interrompre. Ou alors tu le regarderais, en train de te regarder, de te regarder. Tu penses au ciel. Tu penses qu'on te remontre la cassette là-bas. Et que des fois, tu as beau te cacher, ça se verra toujours. Tu reverras les choses de ta vie. Celles que tu ne veux pas voir, celles que tu veux. Peut-être même celles de tes vies d'avant. Tu te demandes s'il y a bien eu des vies avant et si tu auras honte de celle-ci tu ne crois pas pour l'instant car tu es jeune reste comme ça